Mais attendez, il y a. Ok. Qu'est-ce que ça fait Ça fout Bon, j'ai pas envie de savoir. Oui. Mais... Et ça je crois qu'il y a un. Un joueur qui me fait troll. Parce que déjà, vous savez, les monstres, les zombies, mais de l'eau. Les zombies noyés. Bah, ben, normalement, quand ils sont dans l'eau, ils, ils bougent pas comme ils nous on fait. Et bah, ben, en fait, moi, quand je l'ai vu tout à l'heure, c'est ce qu'il faisait. Ben, je crois que j'avais commencé la vidéo. En tout cas, il était en train de bouger comme euh, un joueur. Donc, je me demandais, après, je suis allé voir un creeper. J'étais au moins à, à 50 mètres de lui. Et dès qu'il m'a vu, il a tourné sa tête, il a couru vers moi, mais ne couru pas à la vitesse d'un creeper, à la vitesse d'un joueur. Vous voyez ce que je veux dire Les armures, les habits qu'ils ont là. C'est des villageois Oh, c'est les villageois de tout à l'heure Le village, il est pas loin. Je viens de... Oh punaise Il y a un squelette Oh punaise Ah il y a des villageois zombies Des zombies villageois Non mais je vais pas me... J'aime bien les villageois, pourquoi ils sont devenus des zombies Ah putain. Un Underman. <rire> J'adore les Underman. Mais j'aime pas quand ils m'attaquent. Attends, mais il est où, le village Alors comment ils ont fait pour les contaminer Ah oh. J'ai pas de nourriture, je vais crever. Mais je crois que je vais mourir. Allez, hop. Et ok, quand je vais mourir, le jeu veut pas. Mais quand, il, quand je veux pas mourir, le jeu me fait mourir.